Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle de la vérification des vendeurs Amazon en 2020 et qu'est-ce que ça prend comme document afin d'être accepté en tant que vendeur. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Amazon est une énorme plateforme de vente en ligne avec des milliards d'acheteurs partout à travers le monde. Non seulement Amazon possède sa propre marque de produits, mais il prend également en charge plus de 2 millions de vendeurs Amazon. Ainsi, dans l'intérêt de protéger ses acheteurs et ses vendeurs, Amazon exige que tous les vendeurs passent par un processus de vérification très, très strict. Le processus actuel de vérification du compte de vendeurs Amazon a été adopté entre 2016 et 2017, puis la principale différence est que euh, Amazon requiert désormais deux formes d'identification pour qu'un vendeur puisse être autorisé à vendre sur la plateforme. Le processus de vérification d'Amazon existe pour trois raisons principales. De un, pour protéger les clients des mauvais joueurs qui se concentrent uniquement sur leur profit plutôt que sur des produits de qualité et une expérience client positive. Le point numéro deux est pour protéger les vendeurs contre les vendeurs de type euh, black hat, c'est-à-dire nuisibles qui utilise des tactiques contraires à l'éthique pour gagner des ventes. Et le point numéro 3, c'est pour empêcher la contrefaçon, le blanchiment d'argent et d'autres pratiques illicites de la plateforme Amazon. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce dont vous, avez, euh, vous devez savoir sur le processus de vérification d'Amazon, y compris ce que vous devez savoir pour vous faire vérifier en tant que vendeur sous forme de questions réponses selon ce qui m'est le plus souvent posé. Alors la question numéro 1 qui revient souvent, c'est quel est le processus de vérification d'Amazon? Eh bien le processus de vérification euh, du compte vendeur d'Amazon se compose de deux parties. Tout d'abord, vous devez euh, répondre à... Série de questions via un formulaire en ligne concernant euh, votre entreprise et vous-même. Puis ensuite, vous devez fournir des informations prouvant que vous êtes bien qui vous êtes. Amazon a besoin d'informations telles que, bon, vous avez euh, là, votre dé dénomination sociale légale de votre entreprise. Vous avez besoin de donner votre adresse d'affaires, euh, vos informations de contact, votre adresse courriel du compte entreprise. Vous avez besoin d'une carte de crédit internationale valide. Si votre carte de crédit n'est pas valide, Amazon va annuler votre inscription. Vous avez besoin d'un numéro de téléphone. Amazon peut avoir besoin de vous rejoindre pendant le processus d'inscription. De plus, Amazon utilise votre numéro de téléphone afin de vérifier votre compte. Vous avez besoin euh, du numéro d'identification fiscale fédérale, euh, soit votre euh, numéro d'assurance sociale. Euh, vous allez aussi avoir besoin d'un numéro d'identification fiscale euh, de votre État si vous vendez aux États-Unis, par exemple. Question numéro 2. Dois-je avoir une entité commerciale pour vendre sur Amazon comme euh, une incorporation? Non, vous n'êtes pas obligé d'être incorporé. Vous pouvez vendre sur Amazon en tant qu'entreprise individuelle. Cependant, je vais vous recommander euh, en temps et lieu de vous incorporer euh, si là, Amazon devient votre source euh, principale de revenus. Ensuite, l'autre question qui revient souvent, c'est de quoi ai-je besoin pour vérifier mon identité ou l'identité de mon entreprise? Euh, afin de vendre sur le marché nord-américain, soit les États-Unis, euh, le Canada et le Mexique, Amazon exige que les vendeurs soumettent deux types de documents au processus de vérification, d'identification du vendeur, qu'on appelle le SIV. Les cartes, vous avez besoin d'une carte d'identité avec photo, comme un permis de conduire, puis des relevés de carte de crédit, des relevés bancaires ou factures de services publics. Question numéro 3. Comment le processus de vérification d'Amazon fonctionne-t-il? Euh, en 2020, un spécialiste des suspensions chez Amazon a partagé que pour la plupart des demandes qui ont été reçues, le processus a été un succès. Par exemple, de nombreux mauvais joueurs sur Amazon, ceux qui s'inscrivent pour vendre sur Amazon pour des raisons contraires à l'éthique, ont été immédiatement retirés de la plateforme une fois le programme introduit. Dans certains cas, cependant, certains vendeurs plus doués en technologie ont pu contourner le processus de vérification, mais Amazon s'efforce de plus en plus d'empêcher ça. Puis, je vous conseille de ne pas faire ça parce que tôt ou tard, vous risquez d'être suspendu, voire banni. Les raisons les plus courantes pour lesquelles les nouveaux vendeurs échouent au processus de vérification sont les suivantes. Euh, mauvais format, mauvaise résolution de la soumission des pièces justificatives. Euh, Amazon a des directives très spécifiques sur la façon dont ils souhaitent que les deux types de documents soient soumis. Les vendeurs qui envoient... Euh un mauvais scan ou un mauvais document là, illisible euh, vont être auto automatiquement rejetés. Un autre problème courant rencontré par les nouveaux vendeurs est l'information inadéquate. Les informations de facturation et de résidence doivent correspondre, puis ça, c'est vraiment important. Par exemple, supposons que la carte d'identité de vendeur est sa précédente adresse qui est marquée dessus, comme le petit collant là, qui est derrière, c'est la mauvaise adresse, mais que ces informations de facturation indiquent sa nouvelle adresse. Euh, S'ils envoient ces informations-là, et que ça ne concorde pas, Amazon va rejeter la demande à raison de la différence. Une autre erreur courante est que les vendeurs n'envoient pas des documents complets. Parfois, les vendeurs soumettent qu'une partie ou une seule page d'un document de facturation de ou d'un relevé bancaire. Amazon là, souhaite avoir l'intégralité du document, y compris toutes les petites pages là, imprimées par la suite. Amazon sait que les deux premières pages d'une facture d'un service public ou d'un relevé bancaire sont faciles à falsifier. C'est pourquoi il exige que les nouveaux vendeurs envoient chaque page de leur document. Cependant, Amazon ne précise pas ses exigences dans ses directives. C'est pourquoi que je vous en fais part. L'expérience d'une experte, c'est de justement connaître ces, ces petits secrets-là. Avertissement, Amazon ne publie pas nécessairement toutes ces nuances et règles que les vendeurs doivent suivre pour être vérifiés. Parfois, les vendeurs euh, sont rejetés et ne savent même pas pourquoi. Ils ne vont pas nécessairement l'expliquer pourquoi. Donc, il faut essayer de trouver par soi-même c'est quoi, quoi que vous avez mal euh, envoyé chez Amazon. Les vendeurs peuvent tenter de contacter Amazon pour de plus amples informations, mais ils doivent d'abord examiner attentivement toutes les étapes connues et toute la documentation pour s'assurer que l'écart n'était pas de leur côté. Pour terminer, voici trois bonnes pratiques pour la vérification du compte vendeur Amazon. Utilisez ces trois conseils suivants pour passer le processus de vérification Amazon avec plus de facilité. Euh, numéro un, c'est « Préparez-vous pour la vérification maintenant ». Parfois, ça va prendre des semaines voire des mois pour qu'un vendeur s'assure que ses papiers soient tous conformes. Euh, c'est particulièrement important pour les vendeurs existants dont les moyens de subsistance seraient affectés par un changement soudain des conditions de services Amazon. Point numéro deux, c'est assurez-vous que toutes euh, les formes d'identification correspondent. Tous vos documents que vous prévoyez soumettre doivent correspondre pour prouver que euh, vous êtes bien une personne et que le, votre futur de votre entreprise est de votre sort. Point numéro trois, c'est n'oubliez pas, les vendeurs sont suspendus pendant le processus de vérification. Pour ceux qui ne connaissent pas cette règle, Amazon suspend les vendeurs actifs pendant la vérification. Et même si ça semble pas être un gros problème, le processus de vérification d'Amazon peut parfois prendre des... Voilà, j'espère que cette vidéo euh, va vous aider pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Amazon prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et on se revoit bientôt. Ciao tout le monde!